Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Pro ProLearning. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau format sur la chaîne parce qu'on va vous présenter un diaporama qu'on a réalisé avec Victor et qu'on trouve vraiment sympa. Du coup, on va vous partager ça dans cette vidéo. Placer un peu les choses dans leur contexte, c'est un diaporama qu'on a réalisé dans le cadre des cours. Le projet était un casque à réduction de bruit et donc c'était un projet qu'on avait sur tout le semestre qui devait se terminer par une présentation avec un diaporama. Bon allez, assez parlé, maintenant je vais vous montrer tout ça et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il y a un gros bouton s'abonner dans la description ou sur notre logo en bas à droite de l'écran par là-bas. Et voilà pour le diaporama, donc j'espère qu'il vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, dites-nous si vous voulez qu'on le partage, ou vous nous mettez un petit commentaire. Et nous, on vous met un lien dans la description pour le télécharger gratuitement. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à votre entourage, c'est vraiment super important pour nous. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Beaucoup de vidéos arrivent, donc ça va vraiment être sympa. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, en cette période, restez chez vous.